Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo eh bien, comment devenir propriétaire, comment acheter de l'immobilier grâce à la sous-location. Eh oui, c'est possible. Et pourquoi je te parle de ça Tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont rejoint mes programmes de formation après un an, deux ans, trois années eh bien, de sous-location sont en train effectivement eh bien, de se lancer dans l'investissement locatif, c'est-à-dire qu'ils achètent du patrimoine. Et oui, c'est vraiment possible via la sous-location. Et ça, c'est quelque chose qui, et tu vas voir qu'on ne parle pas sur Internet, qu'on ne parle pas sur YouTube. Je pense que cette vidéo va vraiment te plaire. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Mais juste avant, je vais te balancer le fameux générique.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 rapidement et à travers l'immobilier. Avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations. La première, c'est sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, un apport très très faible avec des résultats rapides en 30 jours. C'est la sous-location professionnelle immobilière et ça, tu découvres donc la formation tout de suite dans la partie description. Et deuxième formation gratuite, eh c'est comment te lancer dans un business dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, pareil avec des résultats très rapides, tu vas voir, c'est réellement possible. Pareil, tu découvres une formation et là c'est sur la conciergerie d'appartement, tu découvres ça tout de suite dans la partie description. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble comment on peut, via la sous-location, devenir propriétaire, alors propriétaire peut-être de sa résidence principale, mais aussi, pourquoi pas, eh bien d'appartements, donc se constituer tout simplement un patrimoine. Pourquoi je te parle de tout ça Et ce n'est pas par hasard, puisque tu vois, je reviens donc d'un séminaire que j'ai pu organiser la semaine dernière. Et beaucoup de personnes euh, qui m'ont approché, avec qui j'ai pu échanger, ont quelque part tous au fond d'eux cette envie d'avoir du patrimoine. Peut-être parce qu'ils sont salariés et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de possibilité de lever de l'argent. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont aussi eh bien, en reconversion professionnelle et que, effectivement la priorité aujourd'hui, c'est de se générer des revenus, c'est gagner de l'argent via la sous-location, donc pouvoir eh bien, entreprendre et se reconvertir dans une activité rentable, bien évidemment. Mais la finalité, on va dire, sur du moyen terme, et justement, c'est ça qu'il faudra bien que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que tu veux faire sur du moyen terme eh bien. Pour eux... Pour une grande partie du moins, eh bien, c'est la finalité, c'est acheter de l'immobilier. Peut-être aussi que ta religion, ta religion, pardon, ou tes convictions font que tu n'as pas envie de lever de l'argent, tu n'as pas envie de, de contracter un crédit auprès de la banque, puisqu'on le sait tous, quand on achète de l'immobilier, eh bien, on passe par la phase, enfin, par la phase, eh bien, donc, euh, tout simplement, le, on lève de la dette, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va contracter un crédit bancaire auprès de sa banque pour que derrière, eh bien, on puisse acheter de l'immobilier. Donc, peut-être que tu es aussi dans ce cas-là précis précisément aujourd'hui. Et donc, même si in fine, au départ, ta priorité, c'est déjà, dans un premier temps, peut-être de te créer des compléments de revenus, peut-être, eh bien, euh, tout simplement quitter euh, ton emploi, ou peut-être parce que tu es en reconversion et tu cherches vers quoi tu veux aller, bien évidemment, au départ, c'est se créer donc, une source de revenus, bien évidemment. Mais tu vas voir que sur du moyen-long terme, et là, ça va être très important pour la suite donc, de cette vidéo, de bien comprendre ce qu'on va mettre en place, eh bien, ça va être de justement pouvoir accéder à... L'immobilier dans le sens, le patrimoine immobilier, puisque louer des appartements, c'est très bien. Les posséder, quelque part, c'est encore mieux. Alors, comment on fait tout ça Déjà, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est effectivement, très court terme, qu'est-ce que tu as besoin de faire et qu'est-ce que tu prévois sur du moyen long terme Des personnes, alors là, pour le coup, c'est pas du tout ce que je recommande, sur un court terme et voire même un moyen terme, c'est tout simplement entreprendre et remplacer aujourd'hui peut-être leur emploi, votre emploi que vous avez, ou peut-être tout simplement parce que vous êtes en reconversion, vous avez peut-être été licencié, vous êtes demandeur d'emploi et vous vous dites, bah finalement, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas non plus de grosses économies et euh, j'ai pas non plus beaucoup de réserves devant moi, enfin. Et c'est surtout que je ne peux pas emprunter ou peut-être que, encore une fois, pour des convictions ou euh, par rapport à votre religion, eh bien vous ne pouvez pas emprunter d'argent. Là, effectivement, la sous-location s'y prête parfaitement puisque je ne vais pas relivrer le fonctionnement. Je te l'ai dit, il y a une formation gratuite. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, tu viens d'arriver ici, tu vas comprendre tout ça, tu regarderas tout ça, bien évidemment. Ce qu'il y a, c'est que euh, la sous-location va te permettre effectivement de générer des revenus en démarrant de zéro, avec des résultats rapides. Donc ça, c'est cool. Ça répond à la problématique que tu as très certainement aujourd'hui au moins tu regardes cette vidéo. Mais ensuite, il va falloir te poser la question de qu'est-ce que tu veux faire sur du moyen long terme. Si effectivement, c'est aujourd'hui eh de toujours vivre de tes sous-locations et que derrière, tu veux tout simplement grossir tes revenus, tu veux gagner plus d'argent, c'est tout à fait possible. Mais à mon sens, ce n'est pas la bonne stratégie. À mon sens, tu dois au départ en fonction de ta situation, bien évidemment, peut-être qu'il faudra que tout de suite, tout de suite, tu aies un revenu, tu aies un salaire qui tombe parce que tu as besoin aujourd'hui de payer le quotidien et tu as, as besoin de payer voilà, les, les frais divers de ta famille, euh, donc on les connaît tous. Bien évidemment, on a tous à peu près les mêmes et peut-être que ta priorité, c'est ça dans un premier temps. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait légitime et je le comprends parfaitement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié et tu veux juste tout simplement te créer des compléments de revenus. Il n'y a pas de souci, on a tous, on démarre tous par là au départ et je suis démarré par là. Et j'ai commencé par là au départ. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, et je, encore une fois, je ne fais pas cette vidéo-là par hasard, c'est que des personnes de ma formation qui m'ont rejoint il y a maintenant 2-3 ans, eh bien, sont arrivées à un stade, si tu veux, où bah, ils voient la sous-location non plus comme un moyen de gagner de l'argent, mais plutôt comme un actif, c'est-à-dire quelque chose qui devient une source de cash. Et qu'est-ce qu'on fait de ça Et quel est leur objectif derrière Eh bien, c'est que cette source de cash vienne tout simplement alimenter ou vienne tout simplement leur permettre d'acheter du patrimoine et devenir propriétaire. Alors, tu le sais, l'immobilier, le patrimoine immobilier, l'investissement locatif est un des piliers de l'enrichissement. La sous-location, ça reste un business. Dans l'immobilier, c'est pareil, c'est une source d'enrichissement. Il existe d'autres sources d'enrichissement, notamment la bourse, bien évidemment, les cryptos aussi, pourquoi pas, mais la bourse essentiellement, notamment euh, tout ce qui est, euh, euh, comment dirais-je, société qui distribue des dividendes, ça c'est une source d'enrichissement et c'est une source aussi, enfin c'est un actif qu'il qu faut absolument avoir dans votre portefeuille à un moment donné. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque chose doit se faire en son temps. Au départ, si, si vous êtes là, cette chaîne YouTube, c'est parce que vous voulez gagner de l'argent, gagner de l'argent rapidement. Euh, donc bien évidemment, on est tous passés dans cette phase-là et peut-être qu'aussi vous êtes bloqué par les banques, vous ne pouvez pas aujourd'hui malheureusement acheter de l'immobilier les personnes dont, dont je te parle ici, qui d'ailleurs témoigneront sur cette chaîne YouTube prochainement, pour ça, abonne-toi à cette chaîne YouTube, eh bien, tu verras qu'elles t'expliqueront qu'aujourd'hui, elles ne voient plus du tout la sous-location comme un moyen de gagner de l'argent. Enfin, si, bien évidemment, mais c'est surtout que c'est un moyen, ça devient un actif qui va venir alimenter tout simplement de nouveaux actifs qui sont en train de se créer. L'idée, si tu veux, c'est derrière, c'est absolument avoir en tête que tu es là pour te créer un maximum d'actifs. Le truc, c'est que, encore une fois, au départ, et bien entendu, ce n'est pas un jugement, hein, qu'on soit très clair. J'essaie juste, moi, de vous ouvrir les yeux et j'essaie juste de vous aider, tout simplement, à avancer. Hein, parce que malheureusement, beaucoup de personnes voient trop le court terme. Sur le court terme, elles veulent gagner de l'argent, comme je vous le disais, parce qu'elles ont quitté, elles sont en reconversion professionnelle, tout simplement parce qu'elles veulent se créer des compléments de revenus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet, bien évidemment. Mais c'est surtout qu'il faut avoir une vision moyen-long terme. La vision moyen-long terme, ça va être ensuite de d'avoir et de se créer de nouveaux actifs. Pourquoi parce que ces nouveaux actifs vont vous permettre eh bien de payer tous les passifs, de payer tout ce que vous ambitionnez. Si au départ vous êtes dans une logique où on se crée des, on se crée une comment dirais-je une entreprise, on gagne de l'argent et que l'objectif c'est de la développer pour gagner encore plus d'argent parce que derrière vous dites bah de toute façon, j'ai pouvoir m'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, euh, j'ai pouvoir plus voyager. Oui, bien entendu qu'on veut tous faire ça, on est tous euh, à peu près d'accord là-dessus, mais c'est juste la manière et surtout la chronologie. Euh, donc, si on mettait en place un rétro-planning, pour moi, tu dois absolument te dire qu'au départ, ta sous-location va te permettre bah, effectivement euh, d'asseoir tes, tes positions. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va te permettre d'avoir de, des revenus qui correspondent à tes besoins réels. Alors justement, il faut les déterminer. Quels sont tes besoins réels Pour moi, ce sont les charges fixes. Quelles sont les charges fixes Eh bien, c'est toutes les factures que tu as payées au quotidien. Donc, je pense notamment à ton logement, je pense notamment eh bien peut-être à l'école de tes enfants, si tu des enfants. Je pense aussi à toutes les assurances. Peut-être que tu avais aujourd'hui un cri de voiture et ça, je te le dis, essaie de t'en débarrasser le plus vite possible parce qu'on peut reconstruire une stratégie tout en ayant un véhicule, mais pas sous forme de crédit. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais ce que je veux dire comprendre, c'est euh, balaye tout ça dans un premier temps. L'objectif, c'est de vraiment... Euh, que, tes, sourds, que comment dirait, tes charges fixes soient au plus bas. Donc, on l'a vu, le logement, les assurances, l'école des enfants, etc. Ça va être aussi se nourrir, bien évidemment. Alors, je te dis pas qu'il va falloir acheter euh, des plats de pâtes ou euh, euh, du riz euh, à longueur de journée. Euh, Ce n'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'il va falloir quand même que ça soit optimisé au départ un minimum. Il y aura aussi les habits, l'habillement, bien évidemment. Et puis, il y aura après le gasoil euh, donc pour se déplacer, bien évidemment. Mais tu vas voir aussi que ça, ça peut être largement optimisé. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu arrives à un moment donné, si tu veux, à... Bien séparer qu'est-ce qui est charge fixe à titre personnel et qu'est-ce qui est charge, eh bien, qui peuvent être finalement intégrées dans ton entreprise. C'est-à-dire que ce sont des charges qui finalement ne sont plus réellement des charges personnelles, ce sont des charges plutôt professionnelles. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand tu, quand tu utilises ton ordinateur ou quand tu utilises Internet, eh bien, c'est peut-être effectivement pour un besoin personnel, mais c'est aussi et surtout pour un besoin professionnel. Et ce que tu ne soupçonnes pas, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de frais liés à notre activité professionnelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Bah, si tes charges fixes à titre personnel sont mises au plus bas possible et que du coup, tu en, fasses, tu en fais passer un maximum dans l'entreprise tout en restant à l'égalité, bien évidemment, je suis pas là pour te, te raconter des histoires ou te raconter des choses pas possibles. C'est juste qu'on peut faire supporter des charges dans son entreprise à partir du moment où elles sont justifiées et qu'elles correspondent exactement à un besoin qu'à l'entreprise. Mais ça peut être aussi un besoin à titre personnel, bien évidemment. Tu, tu comprends l'idée quoi et eh bien là à ce moment-là, tu vas du coup arriver à baisser tes charges fixes, à en faire supporter un maximum via ta société de sous-location notamment, et c'est ce qui va permettre, et eh bien tout simplement déjà d'optimiser toi-même ta propre fiscalité. Mais aussi celle de ton entreprise parce que bien évidemment, ton entreprise va générer du bénéfice et donc quelque part ces charges-là vont venir baisser le bénéfice pour que indirectement ton entreprise ne paye pas non plus un maximum d'impôts en fin d'année. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment une vision, que tu dois C'est pour ça que beaucoup de personnes, euh, ça que je voulais préciser aussi, souvent me posent la question "OK Sébastien, mais combien il me reste dans la poche Combien je peux gagner réellement euh, dans la poche Mais c'est ce que je leur dis, je leur dis non, "Mais ça c'est ça c'est ça c'est pas une bonne question. Ça c'est une question, qu il faut enfin moi je leur dis cette question-là je, je n'y répondrai même pas, ce n'est pas la bonne question, c'est une question que tu ne te dois même pas te poser. C'est plutôt comment je vais optimiser Ma fiscalité personnelle, ma fiscalité d'entreprise, parce que si c'est pour gagner 3 quatre mille euros et qu'au final t'as pas besoin des 3 quatre mille euros, c'est juste que derrière tu vas flamber, tu vas t'acheter des, des des des passifs à tout va ou que tu vas passer ton temps en restaurant ou que tu vas passer ton temps à voyager, ça je te le dis, c'est pas bon, c'est pas la la bonne manière de faire. Par contre, par contre, de mettre en place tes besoins réels à titre personnel et que derrière ton entreprise, eh bien, prenne en charge donc tout simplement euh, les différents frais que tu vas avoir à subir à titre personnel comme professionnel parce que ça fait partie du développement de ta boîte, donc par exemple un voyage ou autre, ou l'essence de ta voiture, ou peut-être même un véhicule, on y vient, hein, euh, parce que ton véhicule… bah vaudrait peut-être mieux le faire supporter, le faire financer ou tout simplement le payer avec ton entreprise parce que quelque part, il correspond à un besoin professionnel. Même si dans, dans les faits, tu vas l'utiliser aussi à titre personnel, bien évidemment, le fait est que ton entreprise peut le prendre en charge. Et du coup, c'est plus une charge qui était à toi personnel, mais c'est une charge qu'a l'entreprise. Du coup, tu as compris un petit peu déjà la première partie euh, de comment tu dois absolument avoir ton focus en tant qu'investisseur. On s'inscrit dans du long terme. On ne s'inscrit pas sur du court terme. Ensuite, on passe à la phase suivante. La phase suivante, c'est tu vas donc avoir des appartements, peut-être 5, peut-être 10. En règle générale, euh, moi, les personnes qui aujourd'hui j'accompagne ont à peu près une dizaine d'appartements sous location. Donc en fonction des villes, en fonction de ce que tu as créé dans les appartements, en fonction de la, de la, de la taille de l'appartement, en fonction de si tu euh, crées notamment des expériences des appartements, si tes appartements sont euh, des produits qui sont assez exceptionnels, eh bien on va avoir des cash flows qui vont, être, qui vont varier du simple au double. Donc qu'est-ce qu'on entend par le cash flow C'est réellement ta marge, réellement ce que tu as gagné dans ta structure. Je vais te prendre l'exemple. Hein, J'ai deux personnes qui aujourd'hui sont en train d'acheter de l'immobilier. Elles ont des cash flows juste de malades, d'accord C'est-à-dire qu'elles ont su aller sur des villes qui rapportent, mais également aussi elles ont su créer des logements atypiques, des, des logements euh, vraiment euh, très, gros, très fort potentiel, luxueux. Et aujourd'hui, sur ces logements, elles font à peu près entre 800 et 1000 euros par appartement. Je dis bien 800, 1000 euros par appartement. Donc... Elles en ont, en fonction de 7, 8, 9, 10, tu as compris l'idée, elles génèrent à peu près en moyenne par mois entre 7000 et 10 000 euros de cash-flow. Et ce sont des vrais chiffres, hein. C'est des personnes que je ferai témoigner, tu verras, euh, c'est euh, juste incroyable. Mais ces cas ne sont pas des cas isolés, hein. attention, ça peut t'arriver à toi aussi, c'est juste qu'à un moment donné, c'est... Bah, il faut appliquer les bonnes manières, les bonnes choses que j'explique sur cette chaîne YouTube et après je sais que des personnes regardent les vidéos et passent à autre chose, mais voilà, si à un moment donné tu es assidu, tu suis cette chaîne YouTube, tu suis les formations que je peux te donner, les différents webinaires, tu peux y arriver très clairement comme j'y suis arrivé et comme plein d'autres. Donc, du coup, tu es d'accord avec moi qu'elles se font à peu près entre 7 et 8 000, et, et, et 10 000 euros par mois de cash flow dans leur entreprise. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais ça, c'est pas ce qui leur reste réellement. Bien évidemment que c'est pas ce qui leur reste évidemment, directement. Mais si tu te rappelles de ce que je t'ai dit en introduction, elles ont, elles font en sorte qu'elles se prennent le moins d'argent à titre personnel. Et pourquoi elles le font Tout simplement parce que ça leur évite de payer trop de cotisations sociales, ça leur évite de payer trop de taxes, et puis c'est aussi eh bien une manière de baisser euh, tout simplement le résultat de leur entreprise, parce qu'elles viennent se créer des charges dans en l'entreprise, et donc bien évidemment l'entreprise eh bien est taxée par rapport à ça en fin d'année. Notamment si tu fais la distribution de dividendes, il y a le principe de la flat tax. Voilà, tout ça, alors je ne vais pas faire un discours par rapport à tout ça, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps, mais je vais juste te faire comprendre le raisonnement. Et donc, même si elles se sont pris eh bien, un petit peu d'argent pour payer leur quotidien à titre personnel, peut-être 1.500, 2.000 euros tous les mois, tu es d'accord avec moi que... Alors, ça va dépendre aussi de si c'est un réel salaire, si c'est plutôt en distribution de dividendes, et je recommande la distribution de dividendes avec une partie salaire, bien évidemment, mais qu'il y ait une répartition qui soit faite entre les deux pour optimiser la fiscalité aussi bien perso que professionnelle et qu'elles aient une couverture sociale, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'en faisant ces bons choix... Et eh bien aujourd'hui, dans leur entreprise, il leur reste à peu près 5 000 euros, peut-être un peu plus, un petit peu moins. Mais l'idée, c'est qu'il leur reste à peu près 5 000 euros tous les mois. Ça veut dire qu'en fin d'année, ils ont entre 50 et 60 000 euros. Au bout de deux ans, on est entre 100 et 120 000 euros. Est-ce que tu ne crois pas que ce, cette liquidité peut permettre d'accéder effectivement eh bien, à la propriété Et eh oui, cet argent peut... Eh bien, te permettre d'accéder à la propriété. Tu vas me dire, bah oui, mais ça, c'est de l'argent de l'entreprise, c'est pas à moi à titre personnel. Oui, mais il existe des solutions. Aujourd'hui, on a la possibilité, notamment via un système de holding, et eh bien de créer ce qu'on appelle une société mère qui va détenir les parts de ta société, de ta structure où est donc tout le cash hein, finalement que tu as pu faire durant les précédentes années. Et derrière, et eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on crée tout simplement une société civile d'investissement, une SCI qu'on crée juste en dessous de l'autre côté de la holding et le principe notamment de la convention de trésorerie qu'il y a entre les, les, différents, euh, les différentes structures va permettre tout simplement de faire circuler la trésorerie entre ta société commerciale, ta société d'exploitation, de sous-location, l'argent qui est gagné va circuler à travers ta holding via ta société civile d'investissement. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien ça veut dire que tu vas pouvoir acheter de l'immobilier, et oui content ou tout simplement l'utiliser pour faire un apport. On le sait, aujourd'hui, les crédits bancaires sont de plus en plus difficiles à obtenir et les banques ont tendance à de moins en moins financer à 110%. C'est toujours possible, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, ça va te permettre notamment eh bien, de faire financer le logement via ta banque et peut-être d'apporter en apport, eh bien justement, par exemple, ça peut être euh, les, les frais de notaire, mais ça peut être aussi les travaux, d'accord Et ça, ça peut te permettre justement de acheter de l'immobilier, et derrière, eh bien, d'apporter donc grâce au petit matelas trésorerie que tu as créé via ta sous-location, eh bien, de, la, de mettre tout simplement comme un apport dans ta société civile d'investissement. Et si tu me disais, bah oui, mais tu me parlais euh, donc de résidence principale. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer une SCI et d'y mettre sa résidence principale. C'est tout à fait possible, d'accord Donc on a moyen, via les sociétés, via les jeux, et eh bien, de conventions de trésorerie qu'il y a entre différentes, euh, différentes entreprises, via notamment ta, ta fameuse holding, et eh bien, de faire circuler de la trésorerie que tu peux utiliser. Et c'est ce que j'ai fait sur un dernier projet récemment. J'ai utilisé ma trésorerie pour acheter cash, comptant, un appartement. Et c'est pas le premier que je fais comme ça. Et ça, très clairement, c'est un moyen aujourd'hui, eh bien, de te constituer un patrimoine. Alors, bien évidemment, encore une fois, ça ne va pas se faire dès les premiers mois. D'ailleurs, beaucoup de personnes me disent, oui, au bout de combien de mois, d'après toi, je peux me prendre un salaire? Non, les questions sont mal posées. Je comprends la finalité, je comprends cette question. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'approche doit être beaucoup plus euh, lointaine. On peut pas juste se euh, comment se projeter sur du court terme, c'est pas possible. Donc absolument avoir une vision plutôt moyen long terme et organiser eh bien, ces dépenses, organiser ces entrées d'argent, ces flux, eh bien, en fonction de ça, en fonction de tes objectifs, d'accord Les passifs que tu veux te créer, t'acheter de nouvelles voitures, etc., etc., oui, mais plutôt sur du moyen terme. Il faut bien avoir en tête, et j'avais fait une vidéo sur cette chaîne YouTube où je parle de ça, tu regarderas, tu la retrouveras, où justement, j'explique bien qu'un actif doit permettre, enfin, un passif, pardon, doit être absolument financé par un actif, d'accord parce que sinon, malheureusement, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, si cet actif vient à être un peu défaillant ou autre, eh bien, ça veut dire que tu ne pourras plus financer donc, tes passifs, mais c'est surtout que tu n'auras plus de recul, tu n'auras plus le temps de recréer un nouvel actif. Au contraire, au départ, quand on, quand on se développe, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, un actif doit permettre d'alimenter un nouvel actif. Ce nouvel actif peut en alimenter un autre, etc. etc. Et l'idée, c'est de se créer un maximum d'actifs en le moins de temps possible. Et c'est ça que je te préconise pour que ensuite, effectivement, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu puisses envisager, effectivement, de passer à t'acheter des passifs parce que tu auras suffisamment solidifié la création de ton entreprise. Enfin, tu auras suffisamment solidifié ta structure financière. C'est on dit tout le temps... Euh, Est-ce que tu as les reins solides C'est ça que ça veut dire, tu auras les reins solides, d'accord C'est-à-dire que tu auras bien renforcé tes reins. Alors que si au contraire, tu dilapides ton argent et que tu as gagné 8 000 dans ta boîte, tu te fais un virement de 4 000 puis tu paies 4 000 de cherche sociale, bah, ça sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien. Tu as beau avoir 10, 15, 20 appartements, l'argent n'est pas exploité de la bonne manière. Aussi, ce que permet la sous-location, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est que c'est un excellent moyen eh bien, de tester un marché. C'est-à-dire que bah, toi, à travers ton entreprise, tu as très certainement pu bah, voir un petit peu le retour sur investissement qu'on pouvait avoir sur des types d'appartements. Et donc, c'est très facile, toi, en tant qu'investisseur, de te dire dire bah, « Écoute, moi, sur un T3, je peux faire 2000 euros à peu près de chiffre d'affaires. » Eh bien, c'est très facile, derrière, de se dire « De bah, toute façon, si j'achète cet appartement, tel prix, je sais que derrière, je vais générer à peu près 2000 euros tous les mois. » Et donc, c'est très facile de euh, savoir réellement ce que tu vas acheter. Et donc, tu l'as compris, en plus, en achetant de l'immobilier, tu te recrées un nouvel actif. Parce que du coup, certes, tu gonfles ton patrimoine, mais en plus, ce nouveau patrimoine te crée un actif. Et tu comprends qu'au bout d'un moment, tout ça fait ce qu'on appelle un peu les effets cumulés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as tellement investi, investi un peu à droite, à gauche. Je pense aussi à la bourse, bien évidemment. Eh bien, ça te permet d'avoir des actifs placés un peu partout qui récoltent, qui récoltent, d'accord Et cette récolte, eh bien, va te permettre tout simplement… Tu sais, c'est un peu… On pourrait comparer ça je sais pas, par exemple, un paysan qui a un champ. Euh, ou qui a plusieurs champs, euh, bah, peut-être qu'il serait intéressant pour lui de récolter telle ou telle chose sur un champ, de récolter telle ou telle chose sur un champ, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il démarre, il n'a peut-être pas les moyens de mettre en place son champ, de euh, comment dirais-je, de planter ou de récolter. Peut-être qu'il n'a pas les moyens, qu'il faut des outils, des machines, etc. Il peut très bien commencer sur une petite surface, récolter, et cet argent, qu'est-ce qu'il en fait Il dépense, il le crame, ou au contraire, il l'utilise pour redévelopper un nouveau champ, avec un nouveau produit eh ben, c'est ça, la solution. C'est-à-dire qu'il va réutiliser cet argent sur un, un nouveau champ. Il va redévelopper un nouveau produit. Et ce nouveau produit, ce nouveau champ va récolter. Bien évidemment, il va récolter. Il va, du coup, ça va du coup lui permettre d'en refaire un autre et un autre et un autre. Et tu comprends bien qu'au bout d'un moment, il a toute une série d'actifs qui vont lui permettre, eh bien, d'acheter des passifs. Des passifs qui, en plus, vont rien lui coûter. Puisqu'au final, c'est la récolte d'un actif qui aura payé ce passif. Et tous les autres continuent à tourner. Tu as compris le modèle, le fonctionnement et c'est ça que je veux te faire comprendre. Via la sous-location, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ça ne se fait pas en quelques mois. Il faut laisser un petit peu de temps. Il faut laisser que les choses mûrissent bien, se développent bien, que la récolte soit bonne et derrière, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est bien ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à mes élèves. Alors, pourquoi je dis tout ça Parce qu'aujourd'hui, ça fait deux ans et demi, je crois trois ans que je fais des formations. Donc bien évidemment, bah là on a la sortie des premiers élèves qui ont rejoint mes programmes ces dernières années. Et donc là aujourd'hui, on voit réellement où ils en sont. Parce que c'est bien d'avoir des retours sur quelques mois, bien évidemment, mais c'est bien aussi de voir ceux qui sont rentrés en formation il y a 2, 3 ou ans pour voir exactement aujourd'hui où, aujourd où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'ils ont pris leur envol financier Est-ce qu'ils sont devenus libres financièrement Donc oui, bien évidemment, euh, c'est ben très clair comme moi d'ailleurs. Mais c'est ça que je veux absolument te faire comprendre. Les choses se font, et tu sais, c'est comme en bourse. Hein. Si en bourse, tu as une vision très court terme, tu gagneras jamais rien en bourse et tu risques même d'arrêter. Si au contraire, tu as une vision sur 10, 15, 20 ans, je te le dis, tu gagneras de l'argent et tu pourras vivre de tes rentes via la bourse. Mais tout ça, c'est un cheminement, c'est un parcours. C'est comme quand tu te rends dans les études, c'est pareil. Il y a tout un parcours. Là, c'est pareil. C'est un parcours sur l'enrichissement personnel. Si tu le suis étape par étape et que tu en es bien convaincu, toujours... Le mindset entrepreneur, eh bien, tu y arriveras et tu atteindras tes objectifs. Les amis, on a fini. Je vous laisse la commenter cette vidéo. Je vous laisse aussi laisser le pouce bleu si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la partager si ça peut inspirer certaines personnes. Bien évidemment, on va se retrouver bah, dans quelques instants dans une prochaine vidéo. Donc restez bien, euh, restez bien sur, sur ma chaîne YouTube. Je vous dis donc à tout de suite. Mais avant tout, avant tout, vouloir changer de vie, c'est bien le faire, c'est encore mieux.